Bonjour à tous, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de trois romans classiques de la dystopie. Et oui, je me suis coupé les cheveux. Ils ne sont pas tombés tout seuls. J'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est vrai que ces dernières années, on nous dégueule sur les étalages des tonnes de dystopies, pseudo-dystopie, euh, pseudo -dystopie, je serais comment qualifier toutes ces choses. Alors il y a des choses vraiment très bien, hein, je ne dis pas le contraire, mais euh, je pense que de temps en temps il est bon de revenir aux classiques du genre, de revenir à ses fondamentaux et de savoir un petit peu de quoi on parle, d'où ça vient, comment ce genre euh, s'est développé, etc. Déjà on va rappeler un petit peu ce que c'est qu'une dystopie, hein, au cas où, ne serait-ce que pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le genre. Alors c'est un genre de roman d'anticipation, la science-fiction, laquelle est présentée une société imaginaire qui est organisée de telle manière que les personnes ne peuvent pas accéder au bonheur. Voilà, ça se rapproche beaucoup de la contre-utopie, l'utopie à l'envers, donc au lieu de trouver le bonheur, bah on trouve le malheur. Bien sûr, il y a des tas de classiques de la dystopie, euh, je ne les ai malheureusement pas tous lus parce qu'ils sont parfois trop nombreux ou parce que j'ai pas forcément pensé, tout simplement. Mais voilà, il se trouve que j'en ai lu trois qui font partie de mes livres préférés. Donc c'est de ceux-là dont je vais vous parler. Le premier livre est paru en 1932. Oui, en 1932. Ça ne date pas d'hier. Il s'agit de Le des mondes, A Brave New World, en anglais, avec un super accent, de Aldou Huxley. Un peu difficile à prononcer son nom. Ce roman traîne dans ma bibliothèque depuis des années et je l'ai enfin lu ce mois-ci. J'ai écrit ma critique sur Goodreads je la publierai bah, en début janvier sur mon blog. Je vous invite à le suivre. Le meilleur des mondes, c'est pas tellement euh, l'histoire de personnages, mais c'est plutôt la présentation d'un univers particulier. D'ailleurs, il euh, bah, y a plusieurs chapitres au début, en fait on n'a même pas de personnages, c'est des étudiants qui sont dans une euh, une usine de bébés. Parce que dans le meilleur des mondes, il n'y a plus de reproduction sexuée des êtres humains. C'est considéré comme le truc le plus sale qui existe au monde, c'est absolument dégoûtant. Les humains vivipares, ça les, ça les prend là, là et ça leur donne envie de vomir. Le terme mère et le terme père est absolument proscrit, c'est presque une insulte. Et donc euh, ils font des enfants, bah, euh, des bébés éprouvettes en fait et les fœtus grandissent dans des bocaux et ensuite les enfants sont élevés par l'état. Les bébés sont élevés en fonction de ce qu'ils vont devenir et ils sont endoctrinés toute leur enfance, on appelle ça le conditionnement, de manière à ce que par la suite ils soient heureux dans la situation qu'on leur attribue. Le truc particulier par exemple, c'est que aux fœtus destinés à devenir des, des personnes de catégorie élevée, on va leur donner un peu plus d'oxygène que les fœtus euh, qui sont destinés à faire en gros le sale boulot, l'agriculture, etc. Donc ce qui fait que à la, ça développe plus ou moins le cerveau et ce qui fait que les enfants sont plus ou moins intelligents déjà à la base. Et ensuite on les conditionne pour aimer leurs conditions oui. <rire> de manière à ce qu'ils ne puissent pas se révolter. Et c'est là tout le génie de Le Meilleur des Mondes, c'est qu'aucune révolte n'est possible. Ce livre, il est fondamentalement pessimiste, puisque plus tu lis, voilà, plus, plus, tu lis plus tu comprends que il n'y a pas de révolte possible dans ce monde. Puisque comme les, les gens sont conditionnés depuis la naissance, c'est pas possible qu'ils se révoltent, puisqu'ils sont conditionnés à être heureux dans leur situation. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Alors évidemment, on rencontre quand même un personnage qui va essayer plus ou moins de, de voir ce qui se fait ailleurs, euh... voilà, de sortir un petit peu des cases, mais euh, il est capable de faire ça parce qu'il fait partie des castes supérieures qui ont reçu plus d'oxygène, qui sont plus intelligents. Et donc il peut potentiellement réfléchir, mais le problème c'est qu'ils sont très très peu, et que enfin voilà, ils sont très très peu et qu'il va être très vite, euh, voilà, très vite éliminé quoi, en gros. Moi j'ai adoré cet univers, c'est très flippant, surtout quand on voit à quel point, bah en 1932 il avait déjà deviné pas mal de choses sur le monde actuel, et c'est flippant. Après, ne vous attendez pas des histoires absolument fantastiques, des personnages hyper bien faits, trop crédibles auxquels on va s'attacher pendant 150 pages. Déjà, c'est un, un bouquin qui est très petit, tout est basé sur la présentation de cette société, le développement du contexte, les personnages passent vraiment à la trappe. Alors c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé, aimé voilà, que, pouvoir m'attacher à un personnage, pouvoir le suivre, être, avoir peur pour lui. Mais voilà, c'est vraiment pas le, le but de cette histoire et de toute manière je vais vous parler maintenant d'autres livres dans lesquels on peut s'attacher un peu plus au personnage. Le deuxième classique de la dystopie dont je vous parle maintenant est paru en 1949. Il s'agit bien sûr de 1984 de George Orwell Comment j'aurais pu passer à côté de ce livre Le contexte en gros, il y a eu une grande guerre nucléaire dans les années 50, <rire> bah oui le livre a été écrit après les années 50, mais bon bref, c'était un peu euh, contexte de guerre froide, vous voyez un peu le truc, donc voilà, George Orwell présuppose qu'il va y avoir cette grande guerre nucléaire, évidemment il va y avoir la division du monde en différents blocs, et dans l'un de ces blocs est mis en place un régime totalitaire, un petit peu basé sur les idées staliniennes et hitlériennes, vous voyez un peu le genre, euh, bah, de toute manière en 49, enfin, c'était normal de s'inspirer de ces choses là, et d'ailleurs ça continue d'inspirer les auteurs, Quoi qu'il en soit, il y a bien sûr une police de la pensée, pas de liberté d'expression, un seul parti, une seule doctrine, etc. Et ces fameuses affiches. Big Brother is watching you. Big Brother, c'est un peu la figure de proue de ce régime totalitaire. Personne ne sait vraiment s'il existe ou pas, ou si c'est juste une figure qui a été créée pour devenir emblématique. En tout cas, bah, euh, Big Brother is watching you. On suit un personnage qui va rencontrer une femme. Ils vont s'aimer dans cette société où même l'amour est proscrit. Et ils vont tous les deux rêver de révolte. Ils vont se mêler un petit peu à des groupuscules de révolutionnaires. Et bah comme dans, comme dans Le meilleur des mondes, on comprend petit à petit, là c'est moins flagrant dès le début, mais c'est tout au fil du roman en fait. On comprend que... Enfin, on espère qu'il va y avoir cette révolte. Mais on comprend aussi qu'elle n'est pas possible. Alors je ne vais pas vous gâcher la fin, parce qu'à chaque fois, moi, elle me prend au cœur, là, au tripes tout, tout à l'intérieur, et ça me révule C'est ça, me révulse voilà, est ça qui, qui est énorme dans ce livre. Mais... Voilà, oh, je peux pas, non je, je peux pas dire plus. Si vous avez jamais lu 1984 et que vous aimez plutôt les livres dystopiques qui sortent en ce moment, mais lisez ce livre, bordel, lisez-le Alors oui, c'est pas l'histoire d'adolescent, peut-être que vous allez un peu moins vous identifier, mais il n'en pas moins que moi j'ai lu 1984, j'avais 16 ans, et ça m'a pas empêché de le dévorer, et aujourd'hui c'est vraiment... Le livre phare, bon, j'ai des tas de livres phares que j'adore et tout, mais 1984, voilà, c est, c est, ça fait partie des livres, je pourrais l'acheter en plusieurs éditions, juste pour la beauté du livre, et juste pour me dire que j'ai plusieurs éditions de 1984. Last but not least, numéro 3, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, bien sûr, comment j'aurais pu passer à côté Ce livre est paru en 1953, autrement dit pas longtemps après 1984 qu'est-ce que c'est que cette température c'est la température à laquelle le papier s'enflamme et se consume c'est l'histoire d'un pompier qui s'appelle Guy Montag sauf que c'est pas un pompier comme comme maintenant parce que dans ce futur imaginaire les pompiers n'éteignent pas les feux non ils les allument et ils les allument pourquoi pour brûler les livres parce que dans cette société, les livres sont interdits formellement parce qu'ils sont un facteur d'inégalité sociale et qu'ils nivellent la population par le bas parce que c'est plat, que ça fait rêver et que ça en gros ça... Bah, ça fait sortir des réalités et voilà, c'est pas bien. Et donc c'est l'histoire de cet homme qui est un pompier très très... Euh, droit dans sa tâche, qui fait très bien son travail jusqu'au jour où, bien sûr, il va voler un des livres qu'il était censé brûler et c'est un peu comme ça que, bah, que, ça, va, que ça va commencer euh, il va aussi rencontrer une femme euh, alors qu'il est marié d'ailleurs euh, mais petit à petit il va se mettre à lire il va se mettre à, à voler d'autres livres au lieu de les brûler et voilà c'est un petit peu son cheminement la manière dont il découvre la lecture Comment, comment il réagit face à tout ça, comment il réagit face à toutes ces histoires fantastiques qu'il découvre. Et voilà pourquoi tout lecteur devrait lire Fahrenheit enfin, 451, parce que c'est sur l'importance de la lecture, sur le pouvoir des livres, et pourquoi les régimes totalitaires ont besoin de brûler les livres. Euh, je vous rappelle que sous le régime nazi, en Allemagne, et eh bien il y avait des grands feux de joie dans lesquels on brûlait des livres. Et... bref, voilà, ça rejoint un petit peu tous les univers euh, dont j'ai parlé au début, donc avec euh, Le Meilleur démon des Mondes et 1984. Sauf que là on est totalement sur autre chose, on va suivre qu'un seul personnage, il n'y a pas vraiment d'idée de grosse révolution ou de choses comme ça. C'est vraiment l'histoire d'un mec qui va être confronté à cette chose qu'il ne connaît pas, le livre, et voilà, comment il réagit, etc. Et la fin est absolument top, bien sûr, je ne vous y en dis pas plus. Pour ça, il va falloir lire le livre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que je vous ai donné envie de lire ces classiques de la dystopie, et de la science-fiction d'ailleurs, en règle générale. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Tous les liens sont dans la barre d'infos. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vais essayer d'en tourner deux par semaine. Attention, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir, c'est pas totalement mon cas, disons que j'ai quelques jours, et puis joyeux Noël à l'avance si jamais je ne pose pas une autre vidéo avant Noël, et puis portez-vous bien